Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier live de l'année 2021 et on fait les choses en grand aujourd'hui en vous présentant le Jeep Gladiator. Alors de quoi s'agit-il Il, Il s'agit tout simplement de la version pick-up du Wrangler, le 4x4 pur et dur de Jeep. Alors c'est une voiture évidemment en temps normal euh, qui est sujette au malus, et pas, et pas le petit, le très gros, hein, 30 000 euros jusqu'à la fin décembre, et 40 000 euros euh, d'ici le 1er janvier 2022, auquel il faut ajouter évidemment le prix de la voiture. Mais Jeep est très malin, et du coup a étudié la loi, et s'est aperçu que pour un pick-up double cabine de moins de 5 places, et eh bien il échappait au malus écologique. Du coup cette voiture ne dispose que de 4 places, c'est-à-dire qu'ici Jeep a condamné la place du milieu et cette dernière est non réversible, c'est-à-dire que même si vous achetez la voiture, vous n'aurez pas le droit de remettre euh, la place du milieu. Du coup, le Gladiator est homologué comme un véhicule utilitaire, il n'est pas soumis à la TVS, autrement dit la taxe sur les véhicules de société, attention c'est pas Noël non plus, hein. la TVA n'est pas récupérable, voilà, de quoi on se rend compte quand on jette un oeil, c'est un mastodonte il fait 5m60, hein. pour vous donner un ordre d'idée, c'est encore plus long qu'une classe S, avec un empattement XXL, qui fait à peu près la taille d'une Twingo, et ouais c'est impressionnant donc, on s'est dit on paye pas de malus, alors on fait les choses en grand et pour le coup Jeep a implanté le plus gros moteur qu'il avait euh au catalogue, un V6, diesel ça toi parce qu'il faut du couple de, avec 600 newton-mètres de couple et 284 chevaux sous le capot, c'est naturellement une 4 roues motrices enclenchable, vous disposez ici de toute l'artillerie pour le tout terrain, mais attention dans la version on va dire un peu basique, c'est à dire ici vous avez juste un blocage de différentiel central, mais aussi une boîte courte, ça suffit amplement, de toute façon tout terrain avec un empattement comme ça, c'est limite dangereux. Dernière chose, eh bien la spécificité du Gladiator, c'est naturellement sa benne qui, qui mesure 1m53 de long, donc c'est-à-dire que vous pouvez charger une palette Europe, mais à la différence des pick-up purs et durs comme un Ford Ranger, un Toyota Hilux ou euh, Tutti Conti, c'est-à-dire qu'ici, euh, eh bien euh, la suspension arrière est à ressort, c'est-à-dire qu'on est limité en termes de charge, ici elle se limite à 600 kg quand la concurrence va jusqu'à une tonne. Voilà, je vous ai fait un peu le tour du propriétaire, donc un pick-up, Assez sympa à voir, 4 roues motrices avec un gros V6 diesel, évidemment, ça picote. Hein. Le prix est de 72 900 euros TTC. Voilà, si vous voulez en savoir plus, évidemment, on va le tester aujourd'hui, dans des conditions plutôt euh, pas terribles. Et on vous donnera euh, notre avis sur le Gladiator euh, dans la semaine accompagné d'une vidéo. Bonne journée sur Caradisiac.